Bienvenue aux ateliers sur demande. Dans cet atelier, je vais vous montrer les étapes à suivre pour créer une table des matières dans Microsoft Word. Je vais utiliser la version Word de Microsoft 365. Plusieurs institutions universitaires offrent à leurs étudiants un accès gratuit à Microsoft 365. Pour commencer, ouvrez votre document Word. Cliquez sur « Accueil ». Il faut appliquer un style aux titres et aux sous-titres qui devront figurer dans la table des matières. Sélectionnez le texte qui devra figurer dans la table des matières. Sélectionnez titre 1 pour les titres et titre 2 pour les sous-titres. Répétez ce processus pour appliquer un style à tous les titres et sous-titres. Ensuite, il faut insérer une table des matières. Cliquez sur l'endroit où la table de matières devra être insérée. Ensuite, cliquez sur l'onglet des références. Dans l'onglet des références, cliquez sur « Table des matières ». Sélectionnez le style de table des matières désiré. Vous devez maintenant avoir une table des matières dans votre document. Voici les étapes que vous devez suivre pour créer une table des matières dans un document Word. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec la bibliothèque ou le service de l'informatique de votre institution.